Bonjour j'espère que vous allez bien, donc nous sommes début août 2017 et dans cette vidéo je voudrais répondre à la question faut-il investir dans le bitcoin et les autres monnaies virtuelles. En fait vous avez à certains moments des effets de mode et c'est ce qui se passe avec le bitcoin et les autres monnaies virtuelles, à savoir que vous voyez euh, probablement sur internet des gens qui disent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça mais c'est réellement un effet de mode et c'est surtout euh, quelque chose de très dangereux si vous n'avez pas d'expérience en bourse. Donc il est clair que moi je vous dirais euh, d'éviter d'investir là-dedans si vous n'êtes pas déjà un trader expérimenté. Euh, certes vous pouvez euh, gagner tout d'un coup quelque chose, euh, euh, même une somme importante si vous investissez beaucoup d'argent, mais vous pouvez perdre aussi vite des sommes très très importantes. Donc si vraiment vous êtes intéressé par la bourse, évitez de commencer par ça, cherchez plutôt des valeurs qui existent depuis longtemps comme le forex, comme les indices, le CAC 40, le Dax etc. Des, des valeurs qui sont euh, sécurisées, euh, qui ne risquent pas de disparaître du jour au lendemain ou qui ne risquent pas euh, de subir des, des, des chutes très importantes euh, inattendues, enfin ça peut arriver mais c'est beaucoup moins risqué qu'avec les monnaies virtuelles euh, et surtout il faut savoir que les monnaies virtuelles n'ont pas un cadre juridique euh, sécurisé, ce n'est pas supervisé par les banques donc c'est vraiment très très très risqué et je vous dis évitez de faire ça, au contraire si vous êtes intéressé par la bourse parce que vous avez entendu parler donc des bitcoins et qu'on peut gagner beaucoup d'argent, vous pouvez certainement avoir de bien meilleurs résultats en traitant des valeurs plus sûres qui existent depuis très longtemps comme le Forex ou comme le CAC 40, le DAX etc. ou même des, euh, le Dow Jones ou d'autres marchés américains si vous voulez vous lancer là-dedans mais évitez euh, les bitcoins et d'autres monnaies virtuelles parce que c'est vraiment très dangereux quand on n'a pas d'expérience. Donc si vous cherchez vraiment, si vous êtes intéressé par la bourse et je vous le conseille parce que c'est vraiment passionnant et on peut réellement gagner beaucoup d'argent, choisissez plutôt euh, des, des, des actifs qui, sont, qui existent depuis longtemps, donc qui sont utilisés par des tas de traders et pas par des, des, des personnes qui débutent ou, ou des choses qui ne sont pas du tout sécurisées, pas supervisées euh, donc, et qui sont de ce fait très dangereuses. Donc moi je vous propose de, de commencer euh, d'abord par vous former au trading et, et si un jour vous voulez trader les monnaies virtuelles parce que euh, on voit que c'est quelque chose qui avec le temps aura pris euh, une certaine sécurité, euh, ok mais ne commencez pas avec ça, ne commencez pas en bourse, c'est le meilleur conseil que je peux, peux vous donner, ne commencez pas en bourse avec euh, ces valeurs virtuelles, ces monnaies virtuelles. Commencez par exemple avec le Forex, moi c'est ce que je conseille à, à mes étudiants donc, euh, et commencer en scalping parce que c'est la méthode qui vous rapportera le plus vite et en prenant le moins de risques. Donc le principe du scalping, qu'est-ce que c'est C'est prendre des positions à très court terme, donc on achète ou on vend euh, très rapidement, ça peut être des dizaines de fois sur une journée et on prend ses bénéfices Très, très vite donc entre 10 secondes et 10 minutes vous achetez, vous revendez et l'avantage c'est que vous pouvez en plus trader sur le forex dans les deux sens. Donc si vous voyez que le marché monte ou que vous avez les indicateurs techniques qui vous, qui vous disent que le marché va probablement monter, vous achetez et vous revendez quelques secondes ou quelques minutes après. Inversement, si vous voyez que le marché descend ou que les indicateurs vous disent que le marché va probablement descendre, vous vendez et vous rachetez plus bas et vous gagnez donc la différence. Donc c'est formidable, on peut trader toute la journée et dans les deux sens sur le forex. Et en plus le forex s'est ouvert 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir. Donc vous avez vraiment la possibilité de trader quand vous voulez, de faire des séances courtes si vous le voulez. Si vous avez une autre, une autre activité, vous pouvez très bien euh, ouvrir euh, votre, votre plateforme, ouvrir donc euh, votre ordinateur ou même trader à partir de votre smartphone ou d'une tablette, ça je vous conseille de le faire quand vous avez déjà un petit peu d'expérience. Et Donc vous ouvrez votre ordinateur, ça peut être un ordinateur portable, il ne faut pas une station de travail très puissante pour ça. Donc vous regardez les marchés, quand vous avez suivi une, une formation, donc que vous savez comment interpréter les signaux des indicateurs, vous voyez à un moment donné que le marché va monter et eh bien vous cliquez, vous attendez quelques secondes et vous revendez en ayant gagné peut-être 10 euros en quelques secondes. Donc c'est l'avantage du scalping, c'est que vous pouvez faire des séances très courtes et gagner très rapidement des sommes qui peuvent s'avérer importantes euh, si vous tradez plusieurs fois dans la journée ou si vous tradez avec un capital plus important. Mais bien sûr il faut d'abord s'entraîner pour ça et il faut bien sûr suivre une formation. Donc moi ce que je conseille toujours à mes étudiants c'est de commencer par un compte démo, donc un compte de démonstration. Vous pouvez le faire pendant plusieurs mois si vous le voulez, hein, si, si vous prenez du temps à apprendre. J'ai des étudiants qui eux ont des très bons résultats dès les premiers jours mais si vous, vous voulez aller plus lentement ou vous, vous voulez euh, prendre votre temps, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez le faire pendant un certain temps en compte démo jusqu'à ce que vous ayez des bons résultats. Et après vous ouvrez un compte réel, ça peut être un compte de 500, de 1000 euros, 2000, 5000, 10000 quand vous aurez des bons résultats que vous aurez de la pratique et à ce moment-là vous pourrez trader et gagner entre 1 et 3 par jour, c'est tout à fait possible avec une bonne méthode de scalping. Donc si vous êtes intéressé par euh, une méthode de scalping, par apprendre la bourse et par commencer, non pas avec des bitcoins, mais avec le forex par exemple, vous avez ici en haut de cette vidéo un lien euh, vers euh, ma formation au scalping, que vous trouverez à un prix très abordable, je pense, et qui vous permettra de mettre un pied dans la bourse, dans le trading, et d'apprendre ainsi avec euh, un marché qui est, lui, sécurisé. Le, le, donc le forex c'est 5000 milliards de dollars de transactions tous les jours donc vous imaginez bien que c'est sécurisé, qu'il n'y a pas de risque sauf le risque de vous lancer là-dedans sans formation bien sûr, ce que je vous déconseille mais une fois que vous avez suivi une formation, que vous avez des bons résultats sur un compte démo, à ce moment-là,